pas d'amis aujourd'hui les amis, on est sur le Skyblock d'iPixel Et aujourd'hui, les amis, on va parler de l'item que j'ai vendu à 46 millions. Du moins pour l'instant. Je, je vais quand même vous montrer à la fin de l'enchère. Mais je vais vous montrer comment l'obtenir. Donc, comme vous pouvez voir ici, Seal of the Family. C'est un talisman qui vous donne 3% moins de. Qui vous paye 3% de moins sur tous les items euh, des magasins euh, d'iPixel. Pas l'HDV. Hein, pas l'HDV. Tous les autres magasins, vous payez 3 de moins. Donc, c'est rentable au long, euh, au long terme, mais on peut voir ici qu'on a, a eu plusieurs paris, en fait. On a eu 35 millions, euh, 40 millions et 46 millions. Et si quelqu'un reparie, c'est 53 millions. Donc, euh, plutôt intéressante. Et je vais vous montrer comment l'obtenir. Donc, vous allez juste à côté du Dark Ocean. Vous savez, le Dark Ocean, il est juste ici. Donc, vous allez ici, et vous allez ici dans le coin, et vous pouvez voir que euh, mon talisman, est full upgrade. Mais, il y a un... Il y a un... Comment expliquer Pour obtenir le talisman, vous devez acheter des items à l'HDV. À l'HDV, qu'est-ce que je raconte Au Dark Auction. Donc comme vous allez voir, là on va aller au Dark Auction, il reste 1 minute 30. Et je vais vous montrer ma technique personnellement pour pouvoir vous expliquer un peu tout ce que je trouve qui vous le coup. Donc, euh, you're basically part of the family at this point. Il n'y okay, a rien de plus. Mais vous avez trois types d'upgrades. Donc vous avez la Shady Ring au début qui coûte 500 000. Ensuite vous avez le Crooked Artifact qui vous coûte ensuite... Euh, 1 million et ensuite on a le euh, Seal of the Family qui coûte 10 millions Donc à chaque fois vous devez lui donner votre talisman hein, Vous devez le, ta le, le premier talisman Vous lui achetez Donc le premier talisman, le, le Ring of the Shady Ring pardon C'est 5 items achetés au Dark Auction 10 pour le Crooked et 15 pour le Seal of the Family Il y a une façon de ne pas perdre beaucoup d'argent les amis Je vais vous la montrer facilement aujourd'hui Il y a certains items que vous pouvez acheter Et revendre très facilement Donc par exemple Je vous donne un exemple tout con les... Euh, comment s'appelle Les Artifacts Donc le Wither Artifact, l'Ender end, Artifact Moi personnellement je les achète environ à 4 millions euh, 4 millions, 7 millions peut-être pour le Wither Et je le revends à l'HDV à 1 million de plus à chaque fois Donc je perds pas d'argent à chaque fois, j'ai fait ça tout le long Donc les 46 millions que vous voyez à l'HDV que j'ai fait, c'est 46 millions de profit j'ai jamais dépensé 1 centime Oh, je le connais lui 46 centimes euh, oh, 46, centimes. 41 000, 46 millions full profit J'ai dépensé 0 centimes vu qu'à chaque fois que je dépensais des trucs Je les revendais J'ai acheté même des fleurs millions à, à 3 millions Je les revendais 4 millions Donc je me suis mis bien pour l'obtenir Et là je vais vous montrer Donc je vais vous montrer un petit truc euh, Allez, please, Yes on est dedans nice. Donc euh, là on a un petit lobby Il va se remplir Parfait Là on regarde vite fait Il euh, y a, pas... a peut-être juste Fligma Je crois qu'il est riche Et le Lois... Le Floyd aussi, les riches, les autres, je crois que je connais pas les pseudos, en fait. Je reconnais pas les pseudos. Normalement, c'est toujours les mêmes personnes. Je suis toujours avec les mêmes personnes dans mon lobby. Et euh, donc, voilà. Le Dark Auction va commencer dans 30 secondes et je vais pouvoir vous montrer exactement euh, ma technique. Donc, euh, le premier item, c'est souvent un Spirit Mask. Euh, sinon, c'est un livre. Donc, sur les livres, vous mettez le nombre d'argent que vous voulez. Ça dérange pas vraiment parce que... Euh... Les livres, aussi toujours bien utiles, Mais ce que je vous conseille, c'est surtout de parier sur les livres Protection. Sur les livres euh, et Gros de 6, parce qu'ils se vendent quand même vachement bien à l'HDV. Donc moi, normalement, les livres Protection, je les achète à 1.5 million, je les vends 2 millions à l'HDV. Même chose pour les Gros de 6, je les achète à 1 million, 500 000, je les vends à 2 millions, 2 millions, 5. un euh, Clear 6, je l'avais acheté à 2 millions, je l'ai revendu 3 millions. Mais ça, c'était vraiment juste parce que c'est un abonné qui me l'a acheté. Sinon, ça vaut pas le coup de parier là-dessus. Je vais quand même l'acheter. On va quand même voir si on peut pas avoir un bon prix dessus. Euh... Ok, donc lui, je le... lui, il est quand même riche. 1.6, c'est risqué là. J'allais dire on peut mettre à 1.8 max parce qu'on peut le vendre à 2 millions. Mais on peut voir que là, ça vaut même plus le coup. Donc nous, personnellement, on ne parie pas. Donc le prochain item, ça va être soit une Midasword... Une Midas Sword, il y a une technique aussi avec la Midas Sword, je vais vous montrer si personne l'achète à 50 millions, vous pouvez avoir une Midas Sword qui est vachement bonne, un peu mieux que la Leaping Sword. Euh, voilà, parfait. Donc là, il faut juste espérer que personne l'achète à 50 millions et je vais pouvoir vous montrer. Moi, ce que je fais souvent, les gars, c'est que je la mets à 1 million et je la revends genre 1.5, 1.6 à l'HDV et ça part souvent. Euh, donc là, il faut juste espérer que lui... Ah, il y a quelqu'un qui l'achète à 50 millions. Non, même pas. Ah oh non, il va quitter alors. À 3 millions, c'est risqué de ouf. Hein. S'il so la à 3 millions, il est juste débile. Hein. What? Les gars, on a des mongols ici. Les gars, on a des mongols. Mais qu'est-ce qu'il fait? Fais pas ça, Guachon! Mais il est con. Il est trop con. À 3 millions, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas du tout le coup à 3 millions, les gars. What the fuck? Euh, normalement vous l'achetez à 1 million ou 940 000 et vous la revendez 1 million, 1 million 5 à l'HDV, moi c'est ce que je faisais perso, j'en ai acheté 2-3 et à chaque fois ils se sont vendus à 1 million 5, 1 million 7, donc euh, voilà. Les fleurs en millions vous bariez pas plus que 2 millions, donc vous êtes. Avez... Oh, ok trop tard. Donc euh, ouais, il est déjà rendu à 4 millions, donc on va se casser d'ici. Mais en gros, je vais vous montrer à l'HDV vite les, les, les items que je vous parlais. Donc, comme j'ai dit, il vous faut en moyenne les Under Artifacts. Euh, les Under Artifacts, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc vous pouvez voir mon talisman, il est là ici. Donc les euh, Wider Artifacts, comme vous voyez, ça part à 8 millions. Euh, 7 millions, donc moi je les ajoute à 7 millions, je les revends à 8 millions. Si quelqu'un mode bid, je parie plus, c'est pas grave. Ensuite, il y a les euh, Ender Artifacts, vous voyez, à 4 millions, ça part. Donc, j'essayais, avant c'était 5 millions, j'essayais de les acheter aux alentours de 2-3 millions et faire 2 millions de profit. Donc, j'en ai plusieurs que j'ai acheté à genre euh, 3 millions et je les ai revendus 5 millions et tout. Euh, sinon, euh, qu'est-ce que vous pouvez acheter aussi C'est les livres. Donc, euh, toutes sortes de livres, pardon, ici. Donc, les livres euh, Charmness 6, vous pouvez acheter, vous voyez, 3 millions. Donc, vous payez à peu près 2 millions. Vous pariez jusqu'à 2 millions. Si quelqu'un vous audite, vous le laissez tomber. Euh, même chose pour les livres, euh, ils sont où Jaren Killer, vous voyez, 3 millions. Euh, vous pouvez parier 2 millions, 1.8, voilà, 6 comme je vous y disais, 2.5, je connais pas mal les prix un peu par cœur des livres les gars, je vais pas vous mentir, à force de, de jouer avec l'économie, Power par exemple ça peut aller jusqu'à 3 millions les gars, ça par exemple ils peuvent se vendre à 3 millions, donc à 1.9 million là c'est vraiment pas si cher que ça en soi, hein. vraiment pas cher du tout même, euh, ensuite on a quoi comme livre qui est encore achetable au Dark Auction je crois que c'est tout, hein. Power 6 encore 1 million, ça, ça peut monter à 1.3 millions même, parce que les, les gens en ont, ont besoin pour leur arc, comme vous voyez, moi, mon arc, j'en ai un. Et j'ai payé, je crois, 2.5 millions à l'HDV, euh, pas l'HDV euh, au, au Dark Auction. Donc, ouais, quand même chaud. Et puis voilà. Donc c'est comme ça qu'on obtient le, le, les trois rings, donc le Shady Ring, le Croc Artifact et le euh, Seal of the Family. Donc je vais vous reprendre dans deux heures pile poil pour savoir si on l'a vendu, euh, combien qu'on l'a vendu, mais ça sera peut-être l'item que j'ai vendu le plus cher de toute l'histoire de mon euh, aventure Skyblock. J'ai jamais vendu un item à plus que 46 euh, millions. Donc on verra, peut-être que quelqu'un va mettre 53 millions, ça serait euh, le feu, on verra bien. Et dans tous les cas, on aura un bon montant d'argent, donc on aura euh, 112 000, on aura 150 millions, donc euh, dans les alentours, 160 peut-être. Donc on verra peut-être pour faire euh, genre 50 millions de dragons peut-être, ou une connerie du genre, ça peut être intér intéressant. Donc je vous reprends lorsque j'ai vendu le truc avec ma réaction pour voir combien euh, j'ai réussi à le vendre. A tout de suite une minute avant que nous soyons multimillionnaires, les amis. 150 millions et plus qu'on aura dans la banque dans ex exactement une minute. À moins que quelqu'un mette 53 millions. Parce que si quelqu'un met 53 millions, 230 626, nous allons euh, avoir deux minutes de plus de rajouter. Donc ça va retourner, le chronomètre va retourner à 2 millions. Mais je pense que c'est terminé, les amis. Notre Fina Cap va être le grand gagnant de cette enchère. Euh... Je vais, mentir, je vais pas vous mentir les gars, ça vaut pas vraiment le coup. Euh, le, le 3% sur les shops, je préfère avoir 50 millions en plus dans ma banque que d'avoir 3% de rabais sur tous les shops, tu vois. On va pas se mentir, soyons honnêtes. J'ai déjà vu mieux. Allez, 30... le temps il est tellement long quand t'attends comme ça gros. Tu dis ouais 30 secondes c'est vite les gars. Mais non c'est pas vite les gars, on attend, on attend, on attend. En plus il nous reste deux loups à faire. Oh là là. De loup pour passer loup niveau 7 On sera à niveau 7 partout On aura 160 millions à peu près On va être méga multimillionnaire mon pote Allez 10 secondes On va être multimillionnaire Ouais 15 secondes mec 15 secondes maintenant et on a 160 millions Ah ouais 9 secondes, 8, 7, 7 6, 8. 5 4, 3 2, soon Terminé 46 millions, on va payer des intérêts de ouf. On a payé 1 million d'intérêts. Attends. 1 million d'intérêts Non. Bah apparemment si. Ok, parfait. On a combien d'argent maintenant On a 157 millions 959 et 611, euh, 616 dollars, mec. Wouah Wouah et les intérêts sont dans 51 min... 54 minutes. Et nous allons avoir... On a une limite de 250 millions. Donc quoi, on a encore un... énormément de plaques dans la banque. Oh, ça ouais, mon pote. Après, sinon, il faut payer un upgrade de banque. C'est 25 millions et 20 gold de... de bloc en chante. Oh, ben, putain. Pour 390 000 d'intérêts, ça vaut pas le coup. Et l'autre, le Je dernier, c'est 500 000 de banque intérêt, Mais il faut que tu payes 50 millions et... Wow, est pas très. De quel très mec on va les parler là. C'est à Lucius donc je vais je vais te montrer après. Ah c'est bon je vais